Je m'appelle Rachel Chapeau, je un Rochelle, j'ai 19 ans et je fais des études à Poitiers à la faculté des sports pour devenir prof de PS. Ma discipline c'est la RSX, c'est la planche olympique. Donc c'est une voile de 8 mètres carrés, 8,5 exactement. Et je m'entraîne donc le jeudi après-midi, le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche matin. J'ai 4 à 5 prépas physiques par semaine, donc en plus des séances sur l'eau. C'est environ 1 heure à 1 et demie par séance. Donc je fais de la natation, du vélo et ici je fais des muscules. Cette initiative, c'est un soutien financier considérable. Et c'est aussi une équipe jeune et dynamique qui, est, qui me soutient, qui est derrière moi, qui me booste dans mes projets et donc euh, c'est top quoi. Pour moi, mes objectifs pour l'année 2018, c'est de faire un top 5 au championnat d'Europe en Pologne en août et à plus long terme, les JO 2024 en France, à Marseille. Oui, j'en ai une, ça étonne souvent les gens. Euh, je n'aime pas être dans l'eau, mais j'aime être sur l'eau.